C'est le moment maintenant de déclaration des députés. Le député de Toronto-Danforth. Merci. Avec les inondations à Moskoka et à Ottawa et dans l'Est du Canada et les cyclones au Mozambique et au Zimbabwe, c'est clair que le changement climatique ne vont pas disparaître. Les gens perdent beaucoup de leurs priorités, souvent leur vie. Le gouvernement conservateur attaque tout plan contre le changement climatique et on gaspille 30 millions de dollars pour lutter contre le plan fédéral devant les tribunaux démontre que ce gouvernement ne euh, s'en fiche de ce problème il y a des gestes qu'on peut poser contre le changement climatique je travaille avec mon collègue pour arrêter la fracturation euh, comme projet de loi des dé députés ici en Ontario moi j'étais content d'appuyer euh, les gens qui font la grève contre le climat comme j'appuie depuis longtemps les gens sont préoccupés quant au changement climatique l'impact pour leur vie qu'ils faire. Et je demande à tout le monde, si vous ne pouvez rien faire d'autre, au moins vous soyez avec les élèves pendant qu'ils luttent pour notre avenir. Merci. Merci. Merci. Déclaration de député. La députée du Kitchener Sud-Est. Merci, Monsieur le Président. D'après les anciens combattants, a été une passion de moi, ma fille plus aînée Sarah. Elle a parlé à la troisième année de l'importance des services militaires et on a eu des soirées de levée de fonds pour eux. Ils sont venus dans les salles de classe comme Sarah, à peine, c'est les héros de la nation et on les appuie beaucoup. Il y a quelques semaines, l'Association des, des travailleurs de soutien personnel a eu la sixième conférence et on a parlé de comment ils peuvent appuyer les anciens combattants. Et moi, j'étais très content d'être là et j'ai écouté Tim Layton et Alan Slang de l'Université de Colombie-Britannique. Tim, qui est un un sergent à la retraite a créé l'Organisme euh, national de transition il est venu de, de la Colombie-Britannique et a démontré qu'ils étaient bien appui, euh, placés pour appuyer les euh, anciens combattants. C'est important de les aider à briser le silence et parler des histoires qu'ils ont et qui les laissent dans la honte. Dans sa présentation, les gens, moi-même, j'ai bien reconnu et beaucoup de travail, préposé du soutien personnel, savaient bien mieux et ont appris beaucoup de cette équipe de la Colombie-Britannique, de l'Université de Colombie-Britannique. Merci. La députée de Brampton Centre. La semaine dernière, j'ai le grand plaisir d'être à la première présentation d'un film. C'était une série courte Jam qui s'appelait « Le 4-10 » qui c'était filmé euh, et qui est, a eu lieu à Brampton et c'était incroyable de voir des histoires sur des choses qui se passent dans ma collectivité comme le et etc. Je veux euh, rem, rehausser le fait qu'on a beaucoup et culture dans la ville de Brampton. À Brampton, on a des artistes très importants et des créateurs comme Ruby Core qui est okay, un auteur qui, vend, qui vient de New, New York et qui vend beaucoup de livres. On a aussi Michael Sarah, tellement d'autres personnes, aussi Alan Thick et d'autres qui viennent de Brampton qui croient que les arts et la culture contribuent à notre économie. Monsieur le Président, L'économie créative contribue 59,6 milliards de dollars à notre économie c'est étonnant que ce gouvernement qui a décidé de retirer les financements au programme des arts et du soutien qui est nécessaire pour aider cette économie créative. On a a pris dans le budget qu'on réduit de 5 milliards de dollars du budget de base du de Conseil des arts du, de l'Ontario. On réduit le financement au Fonds de musique de l'Ontario de 10, 15 millions à 7 millions. Donc je me demande où la prochaine génération va avoir l'appui nécessaire pour participer aux arts qui contribuent à l'économie. Merci, déclaration de député, de la députée de beres -Innesville. Le mois dernier, Monsieur le Président, j'ai participé à Zumbaton, au YMCA d'Innesfield, qui est le cinquième participation annuelle de, pour Move to Fit, où on veut appuyer les activités physiques par ces événements. Le YMCA avec objectif de lever 100 000 dollars pour aider les collectivités saines. Et j'ai grand plaisir d'annoncer que non seulement ils ont arrivé à leur objectif, mais ils l'ont doublé euh, pas avec la participation à huit endroits. Le YMCA a eu un total de 300, 301 000 dollars. et j'aimerais remercier tous les gens euh, qui ont organisé cela et les gens qui sont venus pour ce euh, move est La députée de Sainte-Catherine, je veux reconnaître qu'aujourd'hui, le 8 mai, c'est le 74e anniversaire de la bataille de l'Atlantique qui était la bataille la plus longue à la Deuxième Guerre mondiale qui a duré presque cinq ans. La, la marine marchande canadienne la marche... Les, la Marine royale du Canada et d'autres ont perdu 4600 Canadiens. Dimanche le 5 mai, j'étais à une cérémonie au, au Naval à niagara Lake et j'étais été honoré de réciter euh, le poème officiel qui pense aux héros qui sont tombés. Dernièrement, j'aimerais souhaiter à toutes les maires de toute cette province une journée de la mère en anticipation. Euh, le dévouement des femmes n'est pas souvent reconnu. Le jour de la mère la fête de la mère c'est le jour où on peut remercier à la femme qui fait tout. Un remerciement en particulier à ma mère. Je t'aime beaucoup, maman, et j'apprécie tout ce que tu fais et que tu as fait pour moi pour le passé. Euh, première, euh, fête des mères pour ma fille euh, euh, Charlotte et je, je suis à la, ma, ma bru Sarah, une bonne fête des mères. Vous le méritez bien. Et je souhaite aussi bonne fête et à tout le monde. Déclaration de député, la députée de Don Valley ouest Merci, j'aimerais demander le consentement unanime de faire un, une déclaration à la place de mon collègue le député d'Ottawa-Sud. La députée demande le consentement unanime pour faire une déclaration à la place du député d'Ottawa-Sud. Il a-t-il accord? L'accord est donné. Merci beaucoup. Hier soir, j'ai pu reconnaître 30 bénévoles à un événement, des gens qui donnent du temps et leur amour aux organismes et aux gens dans leur quartier. Pour quelques exemples, Tyler Merolick travaille avec les jeunes à Flemington Park et qui mène des... Susan Lipchick a été une jardinière maître, Yukiko Echihara. Esther Bessay et Isabelle de on ont aidé des milliers de locataires à comprendre leurs droits et à prendre des gestes contre les propriétaires qui ne répondent pas. Dans chaque collectivité, il y a des héros dont on ne parle pas assez, mais on doit leur remercier. Ils travaillent à chaque jour dans le silence, mais pour aider un proche de la famille qui souffre. Parfois, ils font la poupée trop pour les gens qui ne peuvent pas sortir. Ils travaillent dans les jardin communautaire et appuie les gens aux églises, aux mosquées, aux temples, aux synagogues. Merci à chacun de vous. Le pré, euh, les récipiendaires du prix euh, 30 plus euh, sont, font partie de milliers de personnes qui, des, qui sont bénévoles. En Ontario, pour votre travail et votre compassion, vous êtes le cœur de notre société. Merci. Miigwech. Merci. Merci beaucoup. La députée de oakville north non, notre gouvernement sait que quand on ouvre l'Ontario, et qu'on a une croissance économique, on crée des emplois. Il faut faire d'une façon durable. En tant que société, il faut penser à l'échelle mondiale pendant qu'on agit à niveau local. Les gens doivent gérer euh, l'environnement et c'est pourquoi la semaine dernière, j'étais très contente d'être avec résidents de ma circonscription d'Oakville-Nord et Burlington pour célébrer le 50e anniversaire du jour de la Terre. Les bénévoles et moi, on a commencé dans un parc et nous sommes allés à un autre pour nettoyer la, les parcs de la collectivité et plus tard on a planté des arbres et pour améliorer la biodiversité et aussi pour aider l'eau et le bassin hydrique de la région on a plus on a besoin de plus de tels événements notre gouvernement investit 400 millions de dollars pour un fonds de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour encourager la technologie propre afin que la province puisse réduire de 8 de l'émission de gaz à effet de serre. Ce dont on n'a pas besoin, c'est une taxe carbone imposée par le fédéral qui euh, tue des emplois, augmente euh, les coûts des biens et des services et prend l'argent des, des poches des ontariens, ontariens. Merci, déclaration de député. La députée de Davenport. Merci. Dans ma circonscription de Davenport, les élèves de l'école publique de Davenport peuvent apprendre avec un estomac plein grâce au programme de nutrition. Ils ont aussi un programme d'immunisation et donc ils sont en meilleure santé et, et on a des programmes de prévention du diabète. Ce matin, les gens avaient confiance en laisser les enfants au centre de garde d'enfants parce qu'il y a eu des inspections. À chaque jour, Des millions de personnes sont en sécurité et en bonne santé suite à des programmes de santé publique et des bénévoles qui les livrent. Mais ces programmes et centaines d'autres à Davenport sont à risque suite ou compression massive de ce gouvernement pour, pour la santé publique. Plus d'un milliard de dollars sera réduit dans les dix ans à venir, des dépistages des de maladies, euh, d'inspection des aliments et toutes sortes d'autres programmes. Et cela, euh, tous ces programmes font des économies de 16 millions de dollars pour euh, le réseau de santé, mais c'est plus que des économies. Euh, euh, des vies sont à risque quand on annule de tels programmes. Je demande aux députés de défendre leurs concitoyens, joindre les maires, les euh, bureaux de santé publique euh, et aussi que des citoyens de, euh, qui ont demandé à revenir sur ces compressions. Merci. Merci le député de Chatham, kent Lymington. Merci, j'ai eu grand plaisir de parler au centre de jeunesse de Blenheim, un centre sécuritaire où les jeunes peuvent être avec leurs amis et avoir des bonnes activités. Ils ont célébré leur 13e année c'était euh, très amusant et positif de voir le fondateur qui était là. Et, et Ils étaient là pour accepter des nouveaux fonds de euh, la fondation Trillium de l'Ontario. Ontario et qui on totalise euh, 244 000 dollars et plus pour appuyer le travail qu'on fait. On veut engager les jeunes de façon plus positive en facilitant le bénévolat des programmes pour les jeunes et qu'on représente la population jeune de la collectivité. Un élément clé de ce centre, c'est qu'on a quatre équipes qui représentent les écoles secondaires et élémentaires de la région. Et ces chefs de file vont influencer les autres jeunes qui euh, ont utilisé le centre Blenheim et leurs bonnes occasions. On donne des programmes pour les jeunes. Ces participants se euh, ce sentent du respect et ils engagent du comportement social positif et ils peuvent passer plus de bénévolat dans les domaines qu'ils aiment beaucoup. Ils connaissent plus les ressources locales, etc. Monsieur le Président, je pense que ce centre mérite vraiment ce prix et je suis au centre beaucoup de succès et j'aimerais souhaiter ma femme euh, le 40 de heureux 42e anniversaire. Déclaration des députés, des députés de ottawa west Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier, le monde a perdu un vrai champion. Jean Vanier, le fondateur et bien-aimé de beaucoup de gens de l'Arche, est décédé à l'âge de 90 ans. Il laisse tout un héritage. L'histoire de M. Vanier est bien connue. En 1964, il a invité deux personnes ayant des déficiences intellectuelles chez lui. De là, l'idée est est apparu qui est devenu un mouvement. Monsieur Vanier a reconnu que la partage de la vie avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles, ce n'était pas un fardeau, mais quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur n'importe qui. On peut apprendre beaucoup en partageant la vie et l'espace avec une personne ayant une, une déficience intellectuelle. Je dis souvent que j'entends mon frère rire ou sourire, et quand il sourit, c'est une des expériences les plus positives qu'on peut avoir parce que ça vient de l'innocence et de, euh, du bonheur. Jean Vanier a reconnu cela aussi et il a essayé de, euh, de dire cela à d'autres. Maintenant, il a presque 150 collectivités larges dans 35 pays et 5 continents. Dans ces collectivités, les gens qui ont des déficiences intellectuelles et d'autres se rassemblent, partagent des expériences et apprennent les uns des autres. J'ai eu la chance, même si on pense à sa perte, je continue à être inspiré par l'héritage que M. Vanier a laissé. Et j'encourage tout le monde à prendre le temps de connaître un particulier avec une déficience intellectuelle. Je sais qu'ils vont trouver que leur vie sera beaucoup plus enrichie. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. C'est la conclusion de des déclarations de députés à port des comités.